Welcome, stranger, et bienvenue. Serre Intas prend un siège et une couverture anti-trauma parce qu'aujourd'hui on va parler de toxicomanie, de haine entre autres sœurs et de trafic d'êtres humains. Vous prendrez bien un café avec votre cauchemar Exit est un quasi huis clos dans lequel Darby, une jeune addict à la cocaïne, va traverser une tempête de neige pour essayer de voir sa mère alors que celle-ci n'a plus que quelques heures à vivre. Mais elle se retrouve coincée par le blizzard et est forcée d'aller s'abriter dans un chalet en montagne avec Good Soldier Guy, Good Wife.exe, Jeune et Mec Chelou from Nevada.png. Ouais, à part pour Darby, l'écriture des personnages n'est pas le point fort du film. En revanche, on a dès le début quelques gimmicks de mise en scène assez cool. Les plans zénithos sur sa voiture, puis le lent mouvement de la caméra pour révéler les montagnes où se déroulera louis Clot, est une façon élégante de montrer que le personnage ne pourra pas échapper aux événements à venir. Le regard divin de la caméra la condamne à aller vers la suite du scénar de sa destinée. pardon. De même, les SMS de sa sœur m'ont immédiatement fait rentrer en empathie avec elle. Quelle sale ambiance familiale pour refuser une fille de voir sa mère sur son lit de mort. Une fois arrivé au chalet, on voit qu'on a affaire à une équipe qui sait bien tourner en lumière basse. La neige peut avoir tendance, de nuit, à donner une image assez grisâtre, assez brouillonne même, voire même carrément virée au bleu pâle si votre balance des blancs a décidé de faire un backflip arrière. Ici, on a un superbe découpage entre la lumière très directionnelle des lampadaires et le noir profond des zones sans éclairage. Cette maîtrise, elle se perd un petit peu quand même au troisième acte, mais c'est un moment moins vital. L'acte 1 dans un huis clos doit nous montrer le décor de manière à ce que le spectateur se fasse rapidement une carte mentale du lieu, qui lui servira pour tout le film. Et ici, c'est mission accomplie. Je ne vais malheureusement pas avoir grand chose de plus à dire sur la mise en scène. La lumière d'intérieur dit pas grand chose à part il y a une ampoule au-dessus des personnages et la caméra peine à faire plus que suivre l'action. La seule idée qui revient régulièrement et qui est quand même assez bien fichue, c'est qu'on entend le vent dans tout le chalet. Bah ben oui, on est en pleine tempête et le chalet il n'a visiblement pas des murs en béton, ce qui permet d'habiter les scènes de silence suspicieux avec un son naturellement oppressant. Au détour d'une recherche de réseau pour contacter sa sœur, Darby tombe sur une enfant licotée dans un van. Trouvant cela fort peu urbain, au vu de la température extérieure proche du score d'Anne elle décide, après avoir appelé le 911 en vain à cause de la tempête, de… ne rien dire à personne… et de déterminer qui est le coupable toute seule. Ce qui en fait un personnage absolument passionnant à suivre. On est dans la structure d'un who done it en huis clos, ce qui est un superbe exercice de mise en scène pour un réalisateur. Réussir à retranscrire les relations mouvantes, les secrets, les différents intérêts croisés des cinq personnages n'est pas une mince affaire. Et le film révèle qui est le coupable au bout de 10 minutes. Ouais, sérieusement, 10 minutes après que Darby arrive au chalet, on nous révèle sans aucun ménagement qui est le coupable du kidnapping. Mais il y a un twist. On continue avec une scène de jeu de cartes qui a très envie d'avoir une mise en scène tout en jeu de regard et suspicion croisée, mais ce n'est au final qu'un champ contre-champ assez poussif avec un halala les militaires c'est héros sortis de Don où. On a vaguement un jeu sur le focus de l'héroïne qui voit le van où l'enfant est kidnappé à l'extérieur avec un effet de sourdine sur certains dialogues mais honnêtement c'est plus cheap que véritablement efficace. Évidemment, le suspect principal révèle une info cruciale et la partie s'arrête là. Alors qu'elle aurait pu continuer, avec le coupable qui commence à sentir que l'héroïne voit clair dans son jeu. De cartes, lol. Mais non. Après un seul tour de cartes, le mec chelou from Nevada.png nous fait une General hugs et s'en suspicieusement dans la neige, pesté contre ces maudits rebelles. It would be the end of the Republic. Qui a touché à mes notes <rire> Parlons théorie des jeux. Dans ce film, on suit un personnage qui a une information que les autres n'ont pas. Il y a un criminel parmi eux. On est donc face à une situation de jeu, entre guillemets, asymétrique, à information incomplète. Darby sait qu'un criminel est là, mais ne sait pas qui. Et le criminel ne sait pas qu'il est suspecté. Darby joue alors que le criminel ne sait même pas qu'il est joueur. C'est l'équivalent de la petite fille dans le loup-garou de Tiers lieu Elle doit agir au bon moment pour apporter des informations cruciales aux autres villageois. A partir du moment où le protagoniste détermine qui est le coupable, on peut alors rentrer dans une phase de jeu asymétrique à deux joueurs, où l'antagoniste sait que quelqu'un le recherche, mais peut ignorer de qui il s'agit. Il peut aussi savoir qui c'est, ça peut arriver. C'est par exemple ce qui arrive quand le personnage d'Alan Rickman dans Die Hard croise le personnage de Bruce Willis. Bruce Willis sait qu'il doit traquer un terroriste, mais il ne connaît pas son visage. Alors que Alan Rickman sait exactement qui est Bruce Willis et va essayer de le manipuler. Pour continuer dans notre métaphore lycanthropique, c'est la situation dans laquelle se retrouve bien souvent la sorcière. Après avoir sauvé un villageois de la mort, elle devient naturellement une cible prioritaire pour les loups et une phase d'enquête commence alors de leur côté. En face, la sorcière doit convaincre les villageois sans attirer l'attention des loups sur elle. J'ai jamais gagné en étant sorcière. Maintenant, j'ai jamais gagné à ce jeu. Il arrive que l'antagoniste comprenne qui agit contre lui et on rentre alors dans une phase de jeu symétrique avec information complète. Les deux personnes savent quelle est la vraie nature de l'autre et cherchent à influencer les personnages neutres pour gagner. Du côté du jeu de société auquel Lupin ne jouera jamais, on est dans la situation où la sorcière a encore une potion de poison et que les loups ne peuvent pas se permettre de sacrifier l'un des leurs. L'égalité dans la puissance de destruction pousse les deux parties à agir sur les villageois neutres pour accuser l'autre ou pour les loups, à jouer en longueur, le temps qu'il ne reste plus assez de villageois pour les contrer. Bon, vous l'aurez compris, j'adore la théorie des jeux, et c'est pourtant un domaine de matheux qui me laisse assez vite sur le carreau en vrai. C'est pourquoi j'aime quand des artistes utilisent ces théories dans leurs films. Voir des concepts mathématiques appliqués dans une œuvre artistique, c'est comme trouver un bon fire alors que ça fait 20 minutes que tu galères dans un marais toxique au bas des murailles de Lothric. Je vous avais dit que j'étais en stream tous les dimanches et lundis soir à 20h et que je joue notamment à Dark Souls 3 et que j'en ai marre de ce jeu. Je l'aime, mais euh, c'est dur. Au moment où Darby décide de ne pas céder la panique et de garder le kidnapping pour elle, en plus de créer une structure de film bien plus intéressante que les éternels huis clos où tout le monde suspecte tout le monde, elle fait preuve d'un sang-froid salvateur. en fait. Au lieu d'envenimer directement les situations, elle attend le bon moment pour frapper. Cela lui permet de mieux connaître les lieux, de savoir que son opposant est armé, c'est toujours bien de le savoir, et de nouer des liens avec les autres. Tout ceci en fait un personnage complètement serpentard, mais très satisfaisant à suivre. Elle n'agit pas sur un coup de tête. Enfin presque, mais bon, on n'est pas face au douzième docteur non plus. Mais dans ce film, comme je vous l'ai dit, on entre très vite dans la phase où Darby connaît l'identité du coupable. Why not Comme je l'ai dit avant, on peut encore avoir la phase où il ne sait pas qu'il est suspecté, où Darby tente de le retourner les autres contre lui, etc. Mais bon, je vais devoir spoil, je suis désolé. Je vous mets un timecode, tout ça, tout ça, vous connaissez. Est-ce que vous êtes prêts Ok tous les personnages, hormis le good guy soldier, sont coupables. Tous Le mec chelou from nevada.png est en fait le frère du jeune cool.jpeg et la goodwife.exe est en fait la femme de ménage de l'enfant kidnappé et elle était aussi dans le coup. C'est complexe. hein. Du coup, on a droit à deux twists de suite qui, je l'admets, j'avoue, j'avoue, m'ont dégroché un petit waouh au visionnage, mais je suis un chaton de deux semaines pour les twists. Je me fais avoir par tous les retournements nazes, je n'ai pas compris dans la saison 1 de The Witcher qu'il y avait plusieurs timelines avant l'épisode 7. Et oui, vu le nom de la chaîne, je vois où est l'ironie. C'était totalement téléphoné, on a même droit à des scènes de flashback où on nous révèle les motivations de la goodwife.exe en mode télédovella et tout. <rire> Bon, si l'effet de surprise il peut marcher sur le coup, il faut vraiment pas penser au film après, sinon plus rien n'a de sens. Pourquoi les kidnappeurs n'ont pas fait demi-tour face à la tempête Un policier a dit que c'était possible d'ailleurs en début de film, ce qui nique l'intégralité du huis clos, mais vaut mieux pas trop y penser. C'est quoi le concept du kidnapping pour son bien auquel semble croire GoodWife.exe Les kidnappeurs ont visiblement deux voitures dans le premier plan sur le parking, mais ils flippent quand ils ont plus les clés du van. Mais prenez la deuxième voiture À moins que cette voiture n'est là pour rien. Ce qui crée un fort accord super gênant pour le reste du film. Et on pourrait continuer d'avoir l'air très intelligent à critiquer les failles de logique du film, mais le nitpicking est à la critique cinéma ce que la presse people est au journalisme. C'est s'attarder sur un détail alors qu'un film a bien plus à offrir qu'une suite d'actions logiques ou incohérentes. On a ici droit à un acte 3 un peu nanardesque avec ses twists à répétition. Mais sérieux, le bluff du soldat face aux deux frères qui veulent attaquer le chalet, qui semble avoir totalement oublié qu'il y a une entrée secondaire parfaite pour faire un effet de surprise. Mais sérieux, c'est par là que vous êtes sortis tout à l'heure Je trouve que ça marche. En plus, c'est relativement bien amené vu qu'il dit qu'il est bon au poker au début de film et que là, il fait littéralement un bluff. Et puis j'aime bien cette scène parce qu'on retrouve un jeu asymétrique où un camp bluff et où l'arme la plus dangereuse, c'est la circulation de l'information. Si les attaquants savent que le soldat n'a pas d'arme, la partie est terminée. C'est assez rare un film à twist qui a un acte 3 meilleur que le premier. Généralement, à partir du moment où le twist est passé, on ne gère que les conséquences de celui-ci. Mais dans ce film-là, le bluff de fin... Vraiment, c'était ma scène préférée. Et on en reparlera une fois sorti de la zone spoiler, mais l'approche du film sur l'addiction du personnage principal… est presque bien. Presque. D'ailleurs, ceux qui sont restés dans la section spoil sans avoir vu le film… C'était quoi votre projet il existe une règle au cinéma qui s'appelle le fusil de Chekhov. Si on voit un fusil sur un mur, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla vous avez tous vu l'épisode de Chroma, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Là où c'est plus subtil, c'est que ce concept s'applique aussi à des personnages, et certaines catégories de personnages en particulier, par exemple les toxicomanes. Mais commençons par un autre exemple. La femme enceinte doit accoucher pendant le film. Il y a une femme enceinte. Dans l'acte 1, il faut qu'elle soit à 8 mois et demi ou rien. Alors qu'en fait, elle a le droit d'être à trois mois si elle veut. Ou elle a le droit de... d'accoucher après le générique. Dans le dernier train pour Busan, Seon est une femme enceinte et, et elle n'accouche pas. Et ça change rien, en fait on a quand même peur pour elle, du fait de sa condition physique. On a peur pour le bébé, et on n'a pas besoin qu'un scénariste nous tapote l'épaule en nous disant que ce serait quand même dommage si elle avait des contractions face à des zombies qui sont sensibles au son, et je veux voir ce scénariste en prison, à côté de celui qui a cru que faire de Massacre à la tronçonneuse un clip pour la NRA était une bonne idée. Et comme je l'ai dit plus tôt, une des catégories de personnages qui souffrent beaucoup de ce phénomène, ce sont les toxicomanes. Dans un film, c'est un personnage drogué, vous pouvez sortir le bingo des situations clichés. Petit 1. Il va être un personnage non fiable qui trahit ses amis à tout moment. Petit 2. Il va être tenté de retomber dans l'addiction par un vilain personnage méchant qui est clairement immur, celui-là. Un numéro 3. Il va avoir une crise soudaine qui va mettre tout le monde en danger. Un 4. Il va avoir une rechute. Les toxicomanes sont bien souvent au cinéma ramenés uniquement à leurs conditions d'addict Passion, rêve, motivation… tout ça leur est enlevé pour qu'ils ne soient que des bons barretonnements dans un scénario. et bien Darby n'est pas ce genre de personnage. Son addiction n'est pas ignorée, ni même gommée par le film. Elle n'est pas utilisée comme un outil narratif par contre. Il aurait été très facile de faire en sorte que tout le monde sache qu'elle est une addict et que sa parole n'ait instantanément plus de valeur. Mais non, là on évite ce cliché. On a par contre droit à un moment étrange où la drogue lui permet de sortir d'une situation à risque Je sais pas trop quoi penser de ça, mais on va dire qu'il faut pas chercher du symbolisme partout Hein Globalement, No Exit est très bien comme dernier film si vous vous faites une soirée sur le thème des huis clos ou des home invasion. Il est suffisamment rythmé pour que vous ne vous endormiez pas devant, mais c'est pas ultra grave si vous suivez pas tout, vu son côté assez brouillon. Comment Quantange je Qu en en je Vous voulez que je vous aide à planifier cette soirée Hold my panda What Cette analyse de No Exit est terminée, mais dans les jours qui viennent, je publierai une watchlist perso contenant 3 films de huis clos horrifiques et ou d'invasion de maison. Pour ne pas rater cette sortie, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à laisser un pouce bleu, un commentaire, vous connaissez la musique. A la prochaine fois pour un café ou 12 arômes de cauchemar